Au parrainage du très honorable Niadi Marcel, président du Sénat, le peuple bangoua commémore le retour triomphal de son roi au trône. Bangwa célèbre la fête du Macabo comme art et tradition, comme vecteur de développement socio-économique et culturel du village, la fête du Macabo comme levier du tourisme national et international, comme espace de rencontre et d'échange entre les peuples, la fête du Macabo comme un symbole des notions et des émotions, la fête du Macabo comme plateforme de communication et de visibilité des entreprises. La 65e édition de la fête du Macabo, c'est du 10 au 14 novembre 2015 à Bangwa. Pour magnifier la culture, nous y serons et vous. Ça se passe dans la province de l'Ouest du Canada.